Allez, comme promis, seconde vidéo, cette fois-ci pour vous présenter euh, le lat euh, de la République, euh, des clones. Hier, on a vu euh, la, euh, euh, la navette XI, hein, on, on a vu euh, les possibilités, les interactions, on a pu découvrir toutes les cartes, hein, puisque elles, sont, elles sont, nous on les a vues, donc on s'est permis, on a levé l'autorisation à Dasmodé pour les montrer, donc on vous a montré toutes les cartes, et cette fois-ci, on passe à la canonnière des Troopers, c'est parti Et hop, on continue. Donc, après cette merveilleuse introduction. <rire> <rire> non, allez, on va parler donc de euh, la canonnière. Euh, ouais, la plus, belle ouais, la, belle ouais la plus belle. Ouais, la plus belle. Ouais, ouais Parce vrai. Que la figue, en plus, c'est franchement bien, moi j'aime bien. Ouais, la figurine déjà, euh, allez, puisqu'on, tu veux commencer par ça, sauf le moyen aussi. Mm -hmm. Euh, ouais, elle est belle, ouais. ouais, ouais. Bon, elle est... Moi, je mets bien l'arrière de la... de la navette. Hein, ah de oui, la... oui, non, non. Oui, non parce oui, oui, que mais... c'est ce que je vais voir le plus souvent quand je joue. <rire> donc, je suis vachement attaché à l'arrière... La... À je fais des conneries. À l'arrière du vaisseau. Au niveau taille, voilà, un petit peu boudiné, mais euh, c'est cohérent. Hein euh, ouais, voilà je pense que... Voilà, on est, euh, on est sur des tailles non, qui la... Sont... la taille, ça va. Bon, après, la seule question que je me pose, c'est qu'en fait, c'est plutôt un vaisseau qui est qui est plutôt terrestre, enfin, ah ouais, ouais, c'est ouais, un ouais. peu l'équivalent d'hélicoptère. C'est du air-sol, ouais, du air, Donc, seul, ouais. Ouais, voilà. Donc, du air Donc moi, je suis d'accord avec toi, je vois pas ce que ça vient foutre euh, dans X-Wing, en voilà. fait. C'est ouais. pas la première fois hein, que ouais. ça arrive, mais là, c'est vraiment cohérent. C'est-à-dire que normalement, c'est un vaisseau qui sert à quoi mm. À venir déposer des troupes sur un champ de bataille, voilà, voilà. et à redécoller, et puis à la rigueur, à, à, à, à flinguer un peu. Mais voilà. est-ce qu'on a... Est qu a vraiment vu des batailles dans l'espace avec ces vaisseaux-là bon après ils ont l'arc euh, dans, dans la république hein, mmh. qui, est, euh, qui est présent est-ce que c'est un complément de l'arc ou est-ce qu'on est qu va voir qu'elle a qu'elle a vraiment des atouts ça c'est toi qui va nous voilà. le dire alors euh, qu'est-ce qu'on fait on va commencer par euh, la barre de... Bah, les... c'est code de... ouais c'est ah. code allez eh ben, tiens c'est parti donc en attaque un double arc à deux voilà là, là la tourelle ah ouais. Donc, de deux côtés, ouais. Donc, ça c'est plutôt bien bon. À 2D mais euh, Tu bah, as quand même pas bien. mal de 2D ah, euh... pour une toile, C'est pas, ouais, pas, pas mal Esquive 1 ouais. bon, bah, C'est plutôt normal hein, mmh, mmh, mmh. Euh, Par contre on va se retrouver avec du 8 en coque Et puis du 2 en bouclier Ça nous fera quand même du 10 pour arriver au bout voilà. Ça va, ça peut tenir un peu la partie Voilà Ouais, tu as des chances de, de perdre la moitié des points à la fin de la partie. Enfin, en termes de calcul, ton adversaire a peut-être gagné la moitié de ses points, mais bon. D'accord. Et puis, euh, ça reste costaud. Et puis euh, deux charges. Euh, ouais, parce qu'on va voir que ch chaque canonnière, en fait, a un pouvoir euh, mm, mm, mm, du, du vaisseau qui est qui ouais, convergence par des tirs, en... ouais, voilà. elle est super. Et donc là, on a deux charges à, à raison d'une recharge par, euh, par tour. Par tour hein, on est bien d'accord. Et après, dans sa barre d'action... Euh, bah, Bon, le classique euh, concentration, mmh. renforcement en rouge. Mmh. On va pouvoir euh, cibler, cibler. Euh, cibler, tourner bien sûr sa tourelle, mmh. logique. Mmh. et aussi et puis... recharger, parce qu'elle va avoir le droit au missile et au canon. D'accord. Donc ça et aussi c'est plutôt fluff. Ouais. Hein? Par contre on peut dire, bah, elle aussi elle a le même problème que, que la navette adverse, c'est qu'elle n'a pas de repositionnement. Mmh. Bah autant dire qu'une fois que tu l'as déplacé, elle va s'en manger plein la tronche quoi. Elle ne peut pas esquiver les arcs de tir des adversaires, tout ça. Mmh, Ce qui mmh, est plutôt mmh, normal, mais euh, mmh, voilà, elle n'a pas de tonneau, elle n'a rien du tout. Alors effectivement, faire, euh, euh, au niveau de la roue euh, de déplacement, euh, on a un truc assez dégueulasse, puisqu'il ah, oui. y a du bleu que en vitesse 1 et 2 mmh. en ligne droite. C'est dégueu. Et c'est waouh wow, euh, ah, Les ouais. pilotes qui vont monter là-dedans, ils vont, ils vont flipper quoi. Ah oui, oui, oui, là, c'est sûr que dès que vous allez vous stresser, ça va être la galère. Ouais, donc euh, on va stresser pas mal dans le vaisseau, euh, à vitesse 1, on va tout droit et puis on a un virage light à vitesse 2, on va tout droit, un virage light, et puis un virage quand même à 90 degrés. Voilà, en blanc. Qui est en blanc, donc ça va, il y aura quand même du repositionnement possible. Par contre, dès qu'on passe la vitesse 3, on pourra plus envisager de se retourner de façon efficace parce qu'on plus ce virage là, même euh, si on l'a on stresse. Voilà. On là on, on, on stresse. Stress autant pour moi. Et vitesse 4, c'est tout droit on stress. en stress et, vi et à vitesse zéro, c'est standby, mais en stress aussi ouais. ça fait quand même beaucoup de valeurs de stress bah, euh, pour en a quatre dialogue, pour que... ça fait surtout trop de valeurs de stress pour pas assez de valeurs ah, bleues ah, voilà. Voilà. c'est sûr qu'une fois que vous allez vous stresser euh, votre adversaire il va savoir euh, mm, mm. c'est quoi le prochain mouvement mm, mm, ou alors mm. tu joues sur le stress hum est-ce qu'il y aura peut-être la possibilité d'avoir des combos avec des vaisseaux qui t'enlèvent le stress parce qu'ils sont potes avec toi, du genre atsoca ou je sais euh, pas quoi Oui, possible, dans mes souvenirs, oui, je crois que tu peux aussi. Mais bon, après, c'est vachement un, un vaisseau de soutien aussi. Donc, ouais, euh, quitte ouais. à se stresser, euh, mmh, mmh, mmh. tu restes stressé, puis tu vas plutôt aider tes, tes copains. Mmh, D'accord. Allez, on regarde la carte pilote euh, du 212e bataillon, avec une initiative euh, de 2 Et donc, avec la présentation de cette convergence des tirs qui mmh. sera présente sur toutes les cartes. Ouais, tous les châssis. Ouais. Vas-y. Donc, c'est tant qu'un vaisseau allié effectue une attaque non touraine, mmh donc ça ne va pas comboter avec les autres mmh. canonnières. Mmh. C'est pour ça que moi je pense que d'avoir une seule canonnière suffit. Ça suffit ouais. Tu mmh. peux pas comboter les uns avec les autres. Mmh. Si le défenseur est dans votre arc de tourelle, sachant que tu en as deux, donc tu couvres quand même pas mal, vous pouvez dépenser donc, une, charge. une charge, dans ce cas l'attaquant relance jusqu'à deux dés d'attaque. Ouais, ouais Ce qui vraiment pas mal. Hein. D'accord. Donc Effectivement, c'est un beau soutien euh, mmh. aux troupes qui sont autour. Maintenant, euh, est-ce qu'elle euh, est qu sera toujours en cohésion avec, euh, avec ses potes euh, au bout du deuxième ou du troisième tour Sans doute. Quoi. Mais après, il faut juste que euh, toi, tu as le défenseur dans ton arc. Ouais, hein. mais bon, dans ton arc, dans quelle que soit la portée. Ouais. Donc, c'est euh, non, c'est jouable. C'est pas dans le bull c'est dans son non, arc non. D'accord. Ah. ah oui, d'accord. Oui, donc, bon. euh... ouais, donc en gros, elle arrive, elle arrive, elle arrive après le feu. Euh, c'est un peu le bordel là au milieu. Euh, elle va pouvoir faire bénéficier mmh. de tout ce qui est présent de cette mmh. euh, de bah, cette caractéristique-là. En tout cas, pour, oh, deux pour, ces pour le nombre de charges qu'elle mmh. va qu'elle qu'elle qu va Parce utiliser. Que euh, de deux, deux en charge. Mmh, mm, mm. Et puis elle va recharger qu'une seule fois euh, qu'une voilà. seule fois à la fin du tour. Donc ça, c'est à gérer, mais c'est euh, mais c'est connu. D'accord. Ok. Bon. Pas mal. Ok. C'est intéressant. Effectivement. Hund. Hound. Alors lui, il a comme pouvoir après qu'un petit vaisseau allié dans votre euh, tir de, de tourelle ouais. a gagné un marqueur de contrainte ou d'épuisement. Mm -hmm. Si vous n'avez aucun marqueur de ce type, vous pouvez transférer ce marqueur sur vous. Ah oui, d'accord. Alors ça, c'est des petites situations, mais euh, on verra qu'avec euh, des, des cartes, on peut, on peut comboter. Hein. D'accord, ok. Donc euh, ça, on va se laisser de, de côté. Mm -hmm. Voilà, disons que... Bah tout dépend du coup et puis euh, avec les petites cartes euh, moi je pense ça peut ça peut être sympa. D'accord, donc tu as prévu des choses, voilà. on y revient. Allez vas-y, sinon. Après Wartok. War ouais. Alors lui c'est après que vous avez euh, ou que vous ou un vaisseau allié non limité à portée 02 a été détruit lors de votre phase d'engagement, ce vaisseau n'est retiré qu'à la fin de cette phase. Mmh, mmh, bon. Mmh, mmh. Pareil, lui si son coup est pas trop onéreux je vais dire bah, c'est du tout bénef parce que ça a marché sur lui et sur tous ses mm, mm, mm, mm. Oui, et puis au donc. dernier tour ça évite, euh, ça évite de ne pas pouvoir jouer euh, son, son, ouais, sa bah, dernière ouais. activation parce qu'on a tout perdu d'accord euh, bon. ok. s'il n'est pas trop cher ça peut être, euh, ouais. peut être intéressant après il faut, faut voir le coup d'accord et enfin on a le, le meilleur en termes Oak. de Hawk, hein? donc lui c'est au début de la phase de dénouement c'est mmh. après l'attaque, après, après tout ça mmh. chaque vaisseau allié à portée 0-1 dont la manœuvre révélée à une vitesse de 3 à 5 mmh. autant dire que c'est un peu comme les, le hein. les chasseurs Jedi quoi. Mmh. peut gagner un marqueur de contrainte pour effectuer une action tonneau ou une accélération moi je le vois juste voilà, haut qu'il est au milieu autour là, des, là, des vaisseaux Jedi Ouais. grâce à lui ils vont se repositionner, ouais. et vu qu'après, s'ils ont une bonne initiative, bah, ouais. ils vont jouer avant les autres, ils vont faire une action bleue, enfin un déplacement bleu, oui, évidemment. donc ils vont enlever le jeton de contrat. Est-ce que c'est des vaisseaux qui ont besoin d'avoir un tonneau ou un dash alors qu'ils l'ont presque déjà euh, sur euh, leur carte euh, ouais, bah. Est-ce qu'ils seront toujours présents euh, à ce moment-là, à côté euh, ouais, de Rogue Le, le, le truc qui est chiant, -ce que voilà, c'est la portée qui est à 0.1. Il ouais, faut les garder à côté de toi. Enfin, super dur, comment non. tu vas garder à côté de toi un, un Jedi Fighter qui se déplace à, à vitesse 5 tu vois, euh, ah, c Il a beaucoup de situations, ça ne va pas être évident. Hein, c'est ouais, ouais. pas... C'est pas le perso... Euh, ça, c'est des cartes mal de la tête, c'est pas pour moi, ça. <rire> euh, non, non, trop... C'est Ça fait partie des pilotes, des fois, où je me pose la question, en fait, quel est l'intérêt de les avoir fait parce que le... c'est tellement un casse-tête pour réussir à avoir le pouvoir mmh. et que l'effet est sympa, mais pas non plus génial... Bon, bah parce, voilà, que, la question, bah euh... parce que le jeu mature, parce que le jeu est, est un des plus matures de, de, de, de la gamme Star Wars et que maintenant au stade où ils en sont, quand ils veulent inventer une carte, bah, ils t'inventent un truc hyper chiadé, hyper dur à conditionner, parce que bah, en face il y a des joueurs qui nous regardent qui sont très très bons et eux ça les choque pas quoi. Ouais, mais ouais. moi moi ça me met en PLS quoi. A l'arrière bon, je sais pas pour le coup, mais peut-être que le simple pilote de 212e mmh. euh, va peut-être être aussi bien, voire mieux, parce que.. Mmh, mmh. Donc, on verra Ok, alors tu nous proposes un combo oh. entre Hund voilà. et Plokon. Voilà. Hund-Plokon. Il ne ah. faut pas oublier que Hund, lui, Hund. Donc, il va pouvoir choper les, euh, les marqueurs de contrainte et d'épuisement de, de ses potes. De ses potes, voilà. ouais. Donc Plokon, lui, c'est au début de la phase de démouvement. Si, euh, si vous êtes renforcé, mm -hmm. alors, attention, maintenant il donne renforcement... Violet. Ouais. Qu'est-ce que ça fait, renforcement violet euh, Ben, bah, ça, c'est qu'on utilise un pion de force pour le faire. Voilà. Bon, plus de chance, Plocon, il a un point de force <rire> récupérable. Donc, ouais, au lieu de faire grave. un renforcement rouge... Rouge, tu fais là, Génial ah, Voilà, t'as plus à te stresser donc, pour le faire. Donc, tu te stresses plus, quoi. Okay. Et donc, si vous êtes renforcé, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 0 Donc, tu fais partie de ça. Ben bah, oui, tu es dedans. Ou qui est situé dans votre arc, côté droit ou côté gauche à portée 1. Ça, et ce vaisseau retient un marqueur d'épuisement donc tu peux te retirer ton marqueur d'épuisement ou un de tes potes ou de contrainte ou même réparer une carte dégâts face visible d'accord et là vous pouvez trans... ah d'accord ok donc si de temps en temps tu récupères onde, shop, bah, avec ton plocon tu l'enlèves voilà. d'accord ouais. c'est une lessiveuse en fait Voilà. c'est génial ça, ça permet euh, bah, de compenser euh, le ouais, fait que le vaisseau ouais, n'a ouais, que ouais. deux pauvres euh, ouais. mouvements euh, bleus d'accord ok ok je suis d'accord et après, là aussi, une autre. Avec Wolfpack. Voilà. Alors ça, c'est possible de la mettre en même temps, parce que je crois que la... La, la barre. La canonnière euh... va, avoir, va avoir le droit à pas mal de... Qu'est-ce qu te dit ça Parce qu'on ne le sait pas, ça. Et ça, c'est grâce à ces cartes-là. Ah Petit fût fut Parce que dans ces cartes-là, on voit certains pilotes qui ont... De... On a des... Euh, des ah oui, donc, on... Unde, unde il, a, il a Ayala Secura et Kit Fisto ah, dans le donc... même euh, truc, donc ça veut dire que la la, la, la, la canonnière va pouvoir avoir deux... Euh... Ah, ouais, elle a un missile, elle a une canonnière androïde, une artillerie répressive mmh. et une coque d'améliorer. Ah, oh, t'as l'œil, toi ah, euh... ouais, ouais, ouais, ouais, J'ai regardé, j'ai ah, essayé ouais, d'appliquer ouais, ouais, le, okay. le truc. Ah, ouais. Donc mmh. ça va permettre, je pense, de oui de... D'accord. choses. Okay. Bah, attention, hein, moi je dans X Wing, je suis partisan de, de mettre quand même pas trop trop de cartes. Ouais, je sais, ouais, c'est éviter ce que, tu que les vaisseaux euh, deviennent des sacs à pain. Euh. Mm, mm, mm. Après, c'est toujours le problème, c'est combien vont coûter ces, ces personnages. Donc quoi. Wolfpack avec Hound. Alors le E c'est un peu spécial parce qu'il faut et une place. Oui, les deux slots, on a vu que c'était voilà. possible dans, le, dans la configuration Hound. Ah, euh, et lui, c'est après qu'un vaisseau allié a porté 3 à défendu, si l'attaquant est dans votre euh, arc de tir. Mm -hmm le défenseur peut gagner un marqueur de contrainte pour verrouiller l'attaquant donc on est toujours dans la même mmh, mmh, mmh. Euh, lui il peut toujours choper euh, donc, le marqueur de contrainte que son mmh, pote vient de prendre mmh. pour verrouiller l'attaquant mmh. ouais, c'est donc là on est toujours dans une canonnière qui est vraiment là pour soutenir ses potes ça. Ouais. bon on est dans un appareil de soutien donc c'est euh, voilà, vraiment, euh, le... vraiment, euh, vraiment cohérent Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à nous présenter sur ce vaisseau Oui, oui, oui. oui. a d'autres cartes, elle a aussi d'autres cartes qui sont sympas pour d'autres vaisseaux aussi. D'accord. Donc, l'artilleur répressif, ouais. ça, ce n'est pas une carte qui est liée euh, à la République. À la République. Mmh. Alors qu'on a un beau dessin de la République dessus, mais voilà. euh, d'accord. Qui détruit du beau B1. C'est du, ouais, Un petit, petit <rire> dédicace aux joueurs euh, B1. <rire> <rire> que vous effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un résultat concentration. Ah ouais. Dans ce cas, le défenseur gagne un marqueur d'épuisement, sauf s'il g... choisit de subir un dégât. Ouais. Alors ça, c'est pareil, ça peut être... Soit euh... la peste, soit le choléra, c'est ça Voilà. Puis ça peut être bien utile aussi pour bah, des vaisseaux comme euh, le Ghost, qui a une grosse puissance de feu. Mm -hmm. Il lance quand même 4 dés, quoi. Mm -hmm. Donc tu vas lancer tes dés, puis tu vas peut-être être prêt à, à sacrifier un de tes résultats... Euh, concentration pour donner le, à ton adversaire le choix, quoi. Ah ouais, c'est pas ouais. mal, c'est pas mal. Et le gars en face, il aura pas toujours euh, intérêt à prendre l'épuisement ben Après, l'épuisement, ça fait que il va tirer avec un dé en moins. Donc, ouais. pour le Ghost, vu que le Ghost se défend pas, il a zéro en défense, moins de tir il se prend, plus de temps il va rester en jeu, donc plus ses 4 dés vont faire du dégât Donc, le gars donc, il a un petit côté euh, touche plutôt que l'épuisement, ouais, d'accord, okay. Hmm. ok. Il donne le, le choix, quoi. Intéressant. Alors, cette carte aussi est euh, intéressante avec le Dissimator. Mm -hmm. Aussi le gros balèze mm -hmm, euh, mm -hmm, Très moche, ouais. mm -hmm. euh, Voilà, qui a un peu le même problème que le gosse. Euh, il ne sait pas se défendre. Donc, tous les tirs qu'il se prend, il va se les manger. Mm -hmm. Donc, ça, ça peut lui permettre aussi d'être un peu palliatif. D'accord, de... ok. Merci pour l'info. Après, on a le tir saturé. Ouais. On a déjà parlé, mais on va en reparler. Donc là, si. vaisseau petit et moyen. Voilà, donc tant que vous effectuez une attaque principale, si le défenseur est dans votre bullseye, mmh. vous pouvez dépenser un résultat mmh. dégâts mmh. ou changer un résultat dégâts critique en dégâts. Mmh. Donc ça, on l'a vu euh, hier euh, voilà. dans notre vidéo euh, sur, euh, sur la navette. Mais dans ce cas, donc, le défenseur expose, expose une de ses cartes de dégâts. C'est euh, pareil, moi je. T'aimes bien ça bien, ouais, ouais, si euh, sur des petites euh, initiatives pour euh, essayer de, de mettre encore plus de dégâts à un vaisseau déjà endommagé. D'accord, ça, ça peut être pas mal. Mmh. D'accord, ok. Ah Ah le Rex ah. Il est là le Rex Ouais mais euh, on va déjanter parce que je le trouve pas terrible le Rex. C'est bah, vrai il, euh... je trouve un peu, euh, un peu foiré. D'accord. Lui c'est tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un résultat, concentration. concentration. Dans ce cas, chaque vaisseau allié qui a le défenseur dans son bullseye, peut gagner un marqueur de contrainte pour effectuer une action concentration. Il n'y a pas de notion de distance. Oui. Il y a juste le bullseye. Disons qu'on le met dans la canonnière. Tu vas donc dépenser un de tes résultats concentration, donc de tes 2 dés. Ouais. Autant dire que ton attaque est éliminable. Ouais. Donc elle dégage. Ouais. Là ça permet à tes autres spots ouais. qui ont le défenseur dans ton bouls dans leur oh, bouls ouais. donc ça rétrécit ah, ouais. de gagner un marqueur de contrainte donc ils vont baisser en défense ouais. pour avoir le droit de faire une action de concentration c'est ouais. bon, vachement ouais, ça, y est, tu vois, là, ça y est je suis euh, fan <rire> voilà donc là beaucoup de choses qui sont contraignantes euh, pour, euh, pour un résultat bon, c'est vrai par contre une action de concentration c'est pas négligeable mm. mais bon Vu que tu t'enlèves quand même de la défense, euh, et vu que tu vas jouer quand même assez souvent avec des vaisseaux comme les chasseurs de Jedi, ils sont un peu là pour éviter de se faire ploper en interne, mmh, mmh, ils ont un peu la maladie de peu de coque, tout ça, mmh. c'est un peu risqué, je trouve. Mmh, D'accord, ok. Après, un un assail multimissile, waouh Ça, ça j'aime bien, ça n'est pas mal, je trouve. Voilà, donc un, un, un arc avant euh, intégral, voilà. avec 2D... 1-2 de portée et puis 5 charges mm. oh. donc ça on la verra plus tard mais elle est aussi dans la canonnière droïde mm -hmm. donc elle est utile aussi bien pour les droïdes que pour les donc les... c'est les... sur du calcul ou du ciblage voilà d'ailleurs elle n'est pas nommée elle est pas, nommée... enfin, elle est pas euh, classée euh... Non, elle est pour tout le monde D'accord. Mm. donc euh, on dépense une de ces charge. charges quand même, mm -hmm. mm -hmm. donc si charge. le défenseur est dans mm. votre arc de tir classique. Mm -hmm. Vous pouvez dépenser une charge en plus, mm -hmm. donc tu passes à 3 charges, ouais. pour lancer un dé d'attaque supplémentaire. Ah ouais. Donc tu passes à 3 dés. Ah ouais. Et si le défenseur est dans votre eye, eye. tu peux dépenser jusqu'à 2 ouais. pour lancer autant de dés supplémentaires à la place. Donc potentiellement, tu peux aller à 4 dés. Ah ouais, mais là tu rates plus, là. Bah là, tu... Je suis capable, mais euh, normalement tu rates voilà, plus. Voilà. Tu... En <rire> sachant que tu peux relancer. Parce que ça, ouais, tu ouais, le ouais. pas. oui, parce que tu as le ciblage. Voilà. Et ça, moi, je, je l'aime bien aussi. Et euh, eh ben les... avec, euh, avec la petite droïde sonde qu'on a vue tout à l'heure, là. Euh, le petit truc pour euh, côté. Euh, côté euh, euh, celle qu'on a vue hier. Le, le petit droïde sonde qui fait le ciblage automatique. Ah oui, oui mais attention, par contre. Il faut ouais. deux, deux places. Ah, ouais. Et ça, ça réduit quand même, parce qu'on n'en a pas énormément de vaisseaux. Ouais, qui... là, je dis de la merde. Ouais. Mmh. Trop gourmand, <rire> <rire> le mec, oui, ça Par contre Moi, tu vois, moi je la mettrais sur un majeur rimeur parce que le majeur rimeur impérial, à tes souhaits, lui il augmente en fait la portée, d'accord, ou il réduit la portée de 1 donc en fait, lui il peut l'utiliser à 3 jusqu'à 3. Ça fait loin, ça fait loin. Ça fait Mais vraiment si tu ans, payes vraiment ce qu'il faut payer, tu es sûr voilà. de gagner donc un coup à 3D à 4D d'attaque. Et en plus, bah, l'autre ne peut pas avoir le dé de bonus de défense vu que c'est un missile, Ouais. Ouais, tu peux envoyer une ça, belle charge. Ça hein, fait vraiment. une belle charge, ouais. ouais. Donc ça, c'est sympa. Putain, celle-là, tu la lances, tu la rates. Bah, t'es un peu deg, mais bon. Il te faut le, le fameux rack qui permet de pas... Tu sais, t'as une carte de rack ah, oui, comme oui. ça, là. Quand tu, tu rates, tu Moi, celle-là, je la mets tout le temps, maintenant. <rire> c'est la carte magique, genre, j'ai raté Non, mais j'ai pas raté. Et donc, euh, oui, moi, je la mettrais bien sur euh, Rimmer et sur euh, Redline aussi. D'accord, ok. Euh, Pareil, Redline, lui, il permet d'avoir deux ciblages. C'est quoi Rimmer et Redline moi je ne connais pas Un, tout. Rimer c'est avec les bombardiers T. Ouais, bombardetaille, ok. Il, il permet donc d'augmenter la, la taille de ses attaques. Ok. Et Redline, lui, c'est dans le petit.. Euh, comment il s'appelle Le. Le, le, le bombardier team mais qui a pris des stéroïdes, là. Le, ah, le celui qui en a là. plein, je ne l'ai pas ouais, pris voilà. tellement il est laid. Ah, bon. C'est ben, comme le, le, le, le LK, moi, je peux pas ces trucs-là. Redline, ce qui est bien, c'est que lui c'est qu'une fois qu'il a fait une action, il peut loquer un adversaire, mm, mm, mm. et il peut en, en loquer deux. D'accord. Grâce à ça, tu vas pouvoir un peu tirer en plus. ouais ah, mais de, de toute tout façon, c'est euh... pas beau. Donc, bon, moi, euh, <rire> euh, non. donc pour <rire> ces deux chasseurs, moi, je l'aime bien. Ok. Après, on passe à la... Compagnie fantôme. Il y a beaucoup de fantômes dans Star Wars. T'as les gosses, t'as les fantômes, t'as le... les... C'est <rire> les Américains, c'est sais, gosses, Là, c'est par contre... République. République. Ouais. Et pour ceux qui ont déjà un... une capacité La de, re... de... Ouais. de recharge. Re... Non, de... de tourelle. De tourelle, excusez-moi. déplacer sa tourelle. Déjà, ça nous donne tourelle blanche plus... Concentration haute, ça c'est sympa ok. Et donc ça peut être pratique pour notre cher étendre canonnière qui a, ben, qui a aucune double action quoi. Et après. lui ça permet après avoir effectué une attaque principale, ouais. si vous êtes concentré, ce qui est en général le cas, ce qui n'est pas mon cas en jeu, vous pouvez effectuer une attaque, euh, une nouvelle attaque donc euh, deux tourelles en tant qu'attaque bonus contre un vaisseau que vous n'avez pas attaqué à ce point. Ah. Donc j'ai choisi une autre cible, mais je peux voilà. quand même tirer. Voilà, tu peux... Ah, euh, oh. bah ouais. ok. Tu, ça peut être sympa quand même sur la canonnière qui a un double. Mm -hmm. ah, D'accord. Qui a une double tourelle, yeah. et ça marche aussi sur... Euh, donc ça marche euh, un peu sur euh, War Dogs, dans le sens que même détruit, bah, tu vas pouvoir faire ces deux, deux attaques. Ouais, de ouais, ouais, ouais. Ah simple. oui, oui, oui, exact. Voilà, pour un peu optimiser, quoi. Et tu vas aussi pouvoir l'utiliser sur euh, R2 qui pilote son Y-Wing. Tu lui mets une tourelle. Ouais. Et une fois que le bravet R2 il va tirer avec ses canons euh, jumelés de Y-Wing, bah, il va pouvoir tirer avec sa, sa tourelle que tu aimes. Ah, d'accord. Ah, ben bah voilà. Des petits voilà. combos sympas. Des petits. Euh... Merci. Il bon, faut, faut voir le coup, mais ça peut être. Ça peut être, euh, ça peut peut être sympa. Être sympa. Alias court. Hein. Donc, là, le... là, une force qui se recharge voilà. une double, double action, concentration et coordination force, force. alors moi j'avoue que je préfère ça que le texte ah ouais <rire> voilà. j'avoue que ça c'est pareil vais... pour la, pour la canonnière c'est top ça lui... ça lui permet de faire deux mm -hmm. actions quoi Tant qu'un vaisseau dans votre boule effectue une attaque, si le défenseur est allié et apporté 0-2, ce dernier peut changer un résultat vierge en un résultat concentration. C'est intéressant. Ouais, mais bon, c'est vachement situationnel quand même. C'est très que, situationnel. Voilà, tant qu'un vaisseau ennemi dans votre boule. Ouais avec ça c'est galère. Voilà, effectue une attaque. Si le défenseur est allié et apporté 0,2. De nous. Mmh, mmh, Ce mmh, dernier mmh. peut changer un résultat vierge. Mmh. Bon. Côté République, j'ai quoi d'autre comme vaisseau qui est capable d'embarquer euh, Sekoura Comme euh... ça, là. là, je, là. Couper, là. Euh, je réfléchis. Elle euh, bah, n'a pas. Euh... Tu as le, le, les arcs. Euh, l'arc Dans, euh, ouais, dans l'arc, elle peut monter tu... Oui, ouais. tu peux monter. Ah bah, tu vois, bah, on ne va pas couper alors. Bon. Oui, <rire> ouais. ouais. Dans l'arc et avec écart euh, 2 aussi. Voilà. Avec bah, R2 dans, dans, dans un euh, arc, elle sera mieux que dans, un, que dans une canonnière, à mon avis. Euh, L'arc pareil, je ne sais pas trop, mais il ouais, y a un peu plus quand même. Voilà, ouais, c'est ouais, un peu mieux Mais bon, ça c'est pas mal. Ça ouais. c'est bien, ouais, ouais. Tu nous rappelles, c'est que la coordination se plaît, parce que moi je suis un peu, un peu, un peu moisi. Ben, À Apporter 0 et 1, mm -hmm. Tu vas pouvoir redonner en fait, une action à un de tes, un de tes ça. Tu files tu une tu action à un pote, ouais. euh, hum. C'est top. Donc ça, ça te permet de te faire une action à toi, une concentration, mm -hmm. jamais négligeable, et donc de donner une action à un de tes potes. D'accord. Après on passe à... Kit Fisto. Kit Fisto. Personnage pas assez utilisé, je trouve, dans, dans, dans, dans les films. J'aurais euh, aimé qu'on le voit, voit plus, moi. Je euh, trouvais euh, super badass. Là, on, on le voit pas mal dans, plus dans Clo Noir. Ouais, on le voit plus dans le Noir. Ouais. Ouais. Après, c'est vrai que dans, dans les films, bah, il se fait euh, vite déchirer. Ah ouais, puis dans les dessins, dans, dans Clos Noir, il est un peu Baba Cool Gentil. Bah, euh, bah c'est les Jedi, hein, ils sont tous Baba mmh, Cool. Mmh. Donc lui il, donne, euh, il te donne, euh, les, six pieds pieds nus, Donc, lui, les pieds nus quoi, les pieds nus en plus, <rire> <Il est bien rire> nu. et il torse poil. Torse poil euh... c'est la prochaine étape mec. <rire> Au début de la phase d'engagement, euh, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 01. 1 mm. et dépenser un point Compuion de force. ]issant. Ça tombe bien il en a un. Voilà. Dans ce cas il peut effectuer une action d'évasion. Voilà. Pas mal. Voilà alors. Là, ce qui est pas mal, c'est au début de la phase d'engagement. Donc, tu as un de tes potes qui a déjà fait ses actions. Ouais. Et avant de tirer, bah, tu vas pouvoir, il va pouvoir se stresser et prendre aussi un, un petit jeton. Donc, ouais. au tour d'après, il faut penser à lui faire une, une manœuvre bleue pour qu'il se déstresse. Donc, il peut être sympa s'il est entouré par des vaisseaux bah, comme les chasseurs Jedi. De toute façon, ouais, mais bon, ça peut fond. être le « Ah, je vais mourir !» Voilà. Bah, bah. Mais non. Donc il euh... ça... faut, faut voir le coût de la carte, le pouvoir est pas transcendant, mais si en même temps le coût de la carte est pas, pas extrêmement cher, ouais ça peut être sympa. Si ça te sauve un vaisseau qui coûte mmh. cher en fin de partie, tu es content de l'avoir utilisé. Non. Quoi, hein Après, ça donne aussi évasion ouais, ouais, à la canonnière euh, en utilisant de la force. Bon, moi je trouve pas ça génial, mais... J'avoue que ce, cette action, je, je la bah, Si t'as ce fait, t'as canonnière comme un porc et que tu risques que de la perdre, vaut mieux utiliser la force pour faire une petite évasion plutôt que d'exposer dans le ciel, quoi. Ouais, mais moi, je vais pas trop la... Tu vas pas l'exposer, hein. Voilà, donc euh, moi, ça me gêne pas trop. Je là. sens que quand on va la jouer, <rire> je vais m'en prendre plein la gueule avec ce truc. Bon, qui bon, t'a ouais. dit que c'est toi qui allait les jouer <rire> non, non, non. <rire> On, on se garde le... Le, le truc le vert. Le plus connu le, pour la le, fin, le, le petit truc, truc vert. On, on regarde le fond vert pour <rire> après. <rire> On va passer par 5. 5, euh, alors... Après que vous avez effectué une attaque ratée, c'est pareil, <rire> en général, on ne veut pas rater les attaques. Il est pour moi. Est est pour moi. Est pour moi. <rire> si l'initiative du défenseur est supérieure ou égale à, à votre initiative, mm -hmm. donc autant faut que tu la joues avec des vaisseaux qui ont une très basse initiative, sinon ça sert mm -hmm. à rien, mm -hmm placer un marqueur d'évasion ou de concentration sur cette carte. Mmh. Avant de vous engager, vous pouvez retirer un marqueur de cette carte pour gagner un marqueur de correspondant. D'accord. Ok. Bon. Je sais pas... Euh, pas ça du... Non, non, moi, ça général, me pas... C'est mais... de la merde. Il faut, il faut rater l'attaque, quoi. Parce qu'on n'a ouais, ouais, jamais envie de rater l'attaque, quoi. Donc, non, euh, mais il y a des après, gars ça qui permet. Ça ouais. souvent, oui, hein. <rire> C'est vrai, c'est pas après, qui, mais. Après, c'est vrai que en la mettant sur euh, donc, une canonnière à très basse euh, initiative, tu mets Five et tu mets aussi. Je, je crée quelque chose en direct live. Vas-y là, vas-y, crée, euh... vas-y. <rire> ouais. Mais et tu, tu mets euh, où il est avec une compagnie fantôme. Ouais? Là, par contre, ça sera au prochain tour que tu gagneras le. Donc là, le tu mets et une compagnie fantôme, mais bah, ça fait. Tu, tu rates, quoi. Ouais. Après avoir fait une attaque principale, si vous êtes concentré, tu peux en refaire une. Bon, ça compense. Tu as raté une attaque, tu vas gagner un jeton concentration. Ce bon, mmh, c'est pas mmh, optimum, mmh, euh, mmh, mais mmh, ça, mmh. ça peut compenser un peu. Tu es peut-être moins deg d'avoir raté l'attaque, vu que tu ne plus en avoir Je, je pense que tu es froid. Dans, tu, on, <rire> quand on jouera, tu vas nous sortir un truc plus, bon plus chadé que ça. En tout cas, <rire> n'hésitez pas, comme vous l'avez fait mmh. dans la vidéo d'hier, à nous balancer vos idées de, de combo. Euh, nous, euh, on, on prend. Il hein, n'y a, a pas de problème. Oh, dis un fond vert oh, Un petit Yoda. <rire> Yoda, deux en force. Voilà. Rechargeable et coordination de la force. Plus, République uniquement. Bah, c'est bizarre. je l'aurais bien vu en tant qu'impérial. Mais... <rire> ouais, Après qu'un autre vaisseau allié à portée 02 2 a entièrement exécuté une manœuvre violette. Mm -hmm. donc, euh, ou effectué une action violette. Mm -hmm. Autant dire que c'est, en général... Pour ceux qui ont la force, hein, mmh, mm, mm, mm. vous pouvez dépenser une force, donc il en a deux. Dans ce cas, cet autre vaisseau allié récupère un jeton ouais, force. Vas-y, balance les Deltas autour de. Donc voilà. Lui, lui c'est. Franchement, tu mets ta canonnière et tout autour. Ça fait un puits à force, quoi. Ouais, ouais. un puits à force. Ouais. Hein. Ouais. D'accord. Tu joues qu'avec des, des pilotes de force, c'est bon. Donc lui, il peut être franchement très bien. Pareil, il faut voir le, son coup. Mmh. C'est toujours le, la grande. La interrogation la on, voilà, on s'excuse on, on est content de pouvoir vous présenter les vaisseaux un petit peu en avance de face parce que c'est assez rare même si on travaille avec Asmode pour que ce soit de plus en plus le cas euh, mais, et puis j'imagine qu'avec leur nouvelle politique de vente ce sera de plus en plus le cas mais euh, là pour le coup bah, on n'a pas, pas, voilà. euh, pas les points mais euh, voilà on pourrait, vous pourrez au final statuer sur ce qu'on vient de vous dire quand vous les, quand vous les aurez et puis nous, on y reviendra quand on les aura, puisque euh, grâce, euh, grâce à, à notre nouveau setup à l'éclat, on va pouvoir refaire des parties. Et d'ailleurs, j'en mmh. passe un petit merci à Qui Commence, qui nous a envoyé un super tapis pour mmh. faire des batailles dans l'espace. Mmh. Il est beau, il est beau. Donc, euh, on va s'amuser. Mmh. OK. C'est tout pour cette canonnière. C'est pas mal, déjà. Voilà. Ouais, voilà. Là, là, on a juste présenté les, les cartes vraiment uniques à la ouais, canonnière. Ouais, Sinon, on a des mais... On connaît déjà. On ne revient, euh... revient pas sur ce qui a déjà été présenté. Et puis, il euh, y a euh, Random Academy Pilote qui travaille très, très très très très bien et qui nous a déjà euh, présenté déjà ce qu'on vous présente. Mieux <rire> non, bon, Tu travaille bien, hein mais, je veux dire, Moi, je ne je suis pas pertinent. Mais lui, il est très pertinent. En tout cas, tous les deux, vous l'êtes pas mal. Et puis surtout, il a déjà, lui aussi, dans ses articles, présenté les cartes en question euh, qu'on qu a décidé de, de, de souhaiter. Merci, euh, Kevin. Un petit mot de la fin pour cette canonnière. En trois mots, canonnière. Ben, sympa, ça peut être sympa. Ouais, ouais. ça peut être sympa. Ok. C'est quand même une bonne idée au-delà de la figurine. Voilà. Qui est vraiment mmh. très belle. Ça peut être un beau vaisseau de soutien. Moi, bon, pour conclure, je vous rappelle que euh, à la fin de la vidéo de demain, on parle de cette boîte-là euh, pour la gagner. Mmh. Donc, soyez fidèles. Rendez-vous demain pour voir la canonnière droïde. Et d'ici là, je vous souhaite de bons jeux. Et puis plein de bons jets. Puis avec les cartes qu'on a vues là, il y a moyen de relancer comme un port. Donc normalement, ça devrait bien se passer pour poutrer le type d'en face. Kevin, merci. à demain. Ciao. Salut.